Le centre documentaire du CAFES à l'ENS conserve les archives et la bibliothèque personnelle de Georges Canguilhem. Claude Debru, vous êtes philosophe et historien des sciences, euh, également docteur en biologie. Vous avez travaillé sur l'histoire de la biochimie des protéines, de la neuroendocrinologie, de, des neurosciences. Vous avez également accompagné de votre œil de philosophe et de scientifique le travail de Michel Jouvet sur le sommeil paradoxal. Et vous avez eu une longue et riche carrière universitaire dans l'histoire et la philosophie des sciences. Pour le CAFES, euh, vous représentez 189 références à notre catalogue et euh, vous avez constitué un fonds très important en donnant votre bibliothèque de travail et vos archives de chercheurs et en participant récemment à l'édition du tome 2 des œuvres complètes de Congilhem. En tant qu'ancien élève de Georges Congilhem, nous souhaitons recueillir votre témoignage par rapport à son enseignement, vos relations avec lui la postérité de sa démarche philosophique et de sa pensée, et enfin sur l'histoire et la philosophie des sciences en France, telles que vous les avez vues, se déployer et se définir l'une au regard de l'autre. Il s'agit également de revenir sur votre parcours et votre rapport à l'histoire et la philosophie des sciences. Euh, pour commencer, est-ce que vous accepterez de nous parler un peu de vous, de là d'où vous venez, de votre famille Parler de moi Écoutez, c'est toujours un peu difficile de parler de soi. Mais bon, effectivement, j'ai eu la chance de rentré à l'école normale supérieure en 1965, donc ça fait des lustres. Et j'ai eu la chance de rencontrer Georges Canguillem en 1967, ça fait également des lustres. Et c'est toute une histoire, euh, pas toujours très linéaire, hein. pas toujours très linéaire, mais qui est quand même... Euh, qui pour moi m'a beaucoup apporté. Et m'a permis de retrouver ou de trouver une orientation qui était en fait la mienne sur le plan philosophique, euh, c'est-à-dire, au fond, de combiner de, deux intérêts, l'intérêt pour la philosophie, qu'on peut avoir à un certain âge, ensuite on peut se détacher un petit peu pour y revenir, et puis l'intérêt pour les sciences de nature, qui était quelque chose de familial, que j'ai reçu de, de mes parents. voilà. En plus, ce qui a facilité mes, mes relations avec Georges Canguilhem, c'était une certaine proximité d'origine. Et ça, ça joue toujours un rôle. C'est clair. Nous sommes des hommes, des femmes, donc euh, il y a toutes sortes de tenants et d'aboutissants qui jouent un rôle dans les affinités intellectuelles et autres que l'on peut éprouver vis-à-vis -vis de tel ou tel. Voilà. Quelle était votre première impression de Kang Guillem quand vous l'avez rencontré Ma première impression de Kang Guillem quand je l'ai rencontré... Oh. Là, je peux raconter une petite anecdote. Euh, J'avais assisté à ses cours, mais... Euh, lorsqu'il s'est intéressé à ma personne sur le conseil de Michel Serres, euh, il m'a fait entrer dans son bureau, et il m'a fait allonger sur une espèce de transat. Et donc il m'a examiné à peu près comme un médecin peut examiner un patient. Et à la suite de cet examen, j'ai compris que j'étais bon pour le service. <rire> Après tout, c'était... Mais il était terrible. Il était terrible. Et redouté surtout des, des filles. Les filles étaient... Épouvanté à l'idée de faire un exposé dans le séminaire de Canguillem. Pourquoi il était extrêmement cassant avec elle Je ne, sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas Canguillem de fond en comble. <rire> voilà. Cela dit, il y a des filles qu'il aimait bien, genre Anne-Marie Moulin. Il l'aimait bien parce qu'elle avait fait médecine il avait encouragé il avait fortement encouragé il avait soutenu vis-à-vis -vis de la direction de l'école normale supérieure de Sèvres et donc il avait comment dire emporté le morceau pour qu'elle ait plus facilité pour poursuivre sa carrière comme elle entendait ça c'est une générosité pas courante euh, mais vous, plutôt que la médecine, vous, vous êtes tourné vers la biologie. Oui. Euh, pourquoi par euh, appétence personnelle bon. Je vous l'ai dit, d'une certaine façon, par euh, tradition familiale. Sauf que la biologie avait beaucoup changé, c'était plus du tout l'histoire naturelle, c'était de la biologie moléculaire. Et je dois dire que les meilleures études que j'ai jamais faites, ça n'a pas été à la Sorbonne, mais c'était à, à la Faculté des sciences de Paris pendant cinq ans. Je ne suis pas docteur hein, en, en, en sciences, non, c'est une erreur que je tiens, je tiens à corriger, je ne suis pas docteur, mais j'ai fait quand même des études pendant cinq ans, et euh, c'était les études les plus sérieuses que j'ai faites, c'est clair, c'est clair. C'est-à-dire que arrivé en première année de sciences de la nature et de la vie, à l'époque ça s'appelait comme ça, euh, le professeur était un élève de Jacques Monod et il nous enseignait les dernières expériences dans le détail, avec toutes les courbes, tous les graphiques, etc., de la biologie moléculaire. C'était en 72, la biologie moléculaire, elle avait, en France, elle avait, oui, elle avait 20 ans, mais euh, c'était absolument remarquable. Ce n'était pas le style de Canguillem, c'était autre chose. Est-ce euh, que... L'expérimentation vous a plu dans cette démarche scientifique Est-ce que, par exemple, en lisant votre, le mémoire autobiographique que vous avez donné au CAFES, oui. on sent à quel point votre expérience dans le laboratoire de Michel Jouvet à Lyon, dans les années 80, vous a marqué et l'importance du travail de laboratoire Est-ce que vous pouvez oui. en dire un mot Là, je peux, dire, je peux dire plusieurs choses. D'abord que. L'expérience Jouvet venait après une autre expérience, qui était l'expérience de, de, je dirais, de la biochimie la plus théorisée possible. Donc c'était un contraste voulu entre la théorie biologique et l'expérimentation en biologie, en, en biologie et en médecine. Et cette, ce contraste voulu, recherché, euh, il venait du fait que j'avais été euh, auparavant, comment dire, grâce à, euh, grâce à François Jacob, mis en contact avec un biochimiste américain qui était à Rome, qui s'appelait Jeffrey Wyman, qui était un homme d'une très grande élégance intellectuelle et qui était le co-auteur du fameux modèle mono-Wyman-changeux de la transition allostérique des protéines. Et donc ça a été avec Jeffrey Zweiman en compagnonnage plusieurs années, jusqu'à sa mort en 1994 ou je ne sais plus, c'est par là. Euh... Donc voilà, il y a eu ça avant. Et puis il y a eu ça, l'expérience lyonnaise. L'expérience lyonnaise, pourquoi Parce que je voulais rentrer dans un laboratoire et que je voulais devenir chercheur en biologie. Ça n'a pas pu se faire, ça aurait pu se faire, mais ça n'a pas pu se faire. Mais j'ai été accueilli dans le laboratoire de Michel Jouvet, qui était, je dois dire, un des rares génies, authentiques génies que j'ai rencontrés. Quand Guillaume était un génie philosophique, ça. personne ne le nie, tout le monde le reconnaît, il avait une force, une puissance philosophique exceptionnelle. Euh, Michel Jouvet, c'était autre chose, c'était un génie de l'expérimentation, c'est-à-dire de l'invention permanente de nouvelles expériences, de nouvelles idées, de nouveaux, comment dire, de nouveaux chemins théoriques aussi, ouverts, dans le, dans le cerveau, et Dieu sait que il a cette histoire, euh, au fond, elle est importante pour moi, je pense qu'elle a été aussi utile pour lui, c'est-à-dire que d'avoir un philosophe dans un laboratoire, c'est un regard toujours un peu critique, oui. il ne faut pas trop hein. Parfois, on m'a reproché d'avoir été hyper critique. C'est ce que m'a dit Pierre Buzer au sujet de mon bouquin sur Jouvet. Vous avez été trop critique. Trop critique, je, je ne pense pas, finalement, parce que euh, dans un système comme le cerveau, mais il y en a bien d'autres, évidemment, euh, dans, un système nerve, dans le système nerveux central, je veux dire que un chemin que l'on prend n'est pas nécessairement tout d'abord le bon. Ce n'est pas toujours nécessairement le bon chemin euh, que l'on suit. Et donc, euh, l'expérimentateur le, est sujet à des erreurs. Euh, des erreurs d'interprétation. Et puis, il est aussi tributaire des de, de connaissances de son temps qu'il essaie de faire avancer. Or, Michel Jouvet, c'est une histoire scientifique qui date du début des années 50 ou de la fin des années 40 et qui se poursuit jusque dans les années 90. C'est donc, euh, je dirais, 50 ans de, de recherche en neurosciences. C'est considérable. Et au cours de ces 50 ans, bien entendu, il y a eu de grandes évolutions dans l'ensemble des neurosciences, qui se poursuivent d'ailleurs. Bien évidemment, donc le fait d'avoir accepté un philosophe dans son laboratoire, ce qu'il recherchait d'ailleurs, au début des années 80 dans une époque de crise de la théorie, euh, disons, sérotoninergique du, du sommeil, euh, était significatif pour lui, ça n'a pas été facile au début, il fallait s'adapter, je ne connaissais à peu près rien en neurosciences. Je sortais de, de la molécule d'hémoglobine. Ça n'a rien à voir. Donc, euh, il a fallu s'adapter, etc. Mais, in fine, je pense que d'avoir un regard un petit peu distancié, n'est pas inutile. Voilà. Et pourquoi de son côté cherchait-il un philosophe dans l'équipe Je pense que que ces gens-là, cette génération de chercheurs, et je l'ai vu aussi à Strasbourg, avaient une grande culture générale. En outre, cette génération de chercheurs a vécu des circonstances terribles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas l'oublier. Quand Guillaume, pareil. Euh, <coughs> Donc, euh, il y avait cette espèce d'ouverture d'esprit qui à la fois creusait un sillon tout en imaginant que c'était peut-être pas le bon, que c'était un sillon d'erreur, comme il me l'a dit une fois. Euh, erreur en quoi Le thème de l'erreur, il est d'une très grande actualité. Euh, erreur en quoi Non pas erreur de fait parce que les résultats des expériences bien faites, ben, ils sont là. On ne peut, peut pas les changer. Euh, mais c'est l'interprétation qui en est faite qui peut être fautive. Et en particulier, lorsqu'on est guidé par une idée de la causalité trop liée à un certain état de la pharmacologie de l'époque, on est peut-être un petit peu prisonnier, de... prisonnier sans l'être vraiment, ouais. c'est compliqué, c'est compliqué la recherche, en biologie c'est très compliqué. Euh, donc euh, voilà, c est, c est... le fait qu'il ait eu l'idée de rechercher un, un philosophe, c'était une innovation à l'époque. Avec Anne-Marie Moulon, vous parlez d'entre de faire une épistémologie historique de terrain. Est-ce que vous pourriez éventuellement dé définir ce que c'est que pour vous l'épistémologie de terrain et si c'est encore une valeur importante pour votre travail Pour moi, pour moi je, oui, je, je, je, par tradition familiale, je suis un homme de terrain. <rire> Donc l'épistémologie, ça ne se fait pas dans une bibliothèque aussi magnifique que celle-ci. <rire> ça doit se faire ailleurs. Ici ce sont les résultats de, de milliers de, de travaux, de dizaines de milliers de travaux. C'est impressionnant. Mais l'épistémologie, elle se fait sur le terrain, c'est évident. Elle se fait... Euh, lorsque j'étais professeur dans cette maison, j'ai amené les quelques étudiants de, de maîtrise, je crois, euh, dans le laboratoire de physique, pour voir ce qui se passait dans un laboratoire de physique aussi important que le laboratoire Caster-Brossel de l'école normale supérieure. C'était très instructif et pour eux et pour moi. Je crois que l'épistémologie, elle se fait au contact des gens du laboratoire. C'est clair. L épistémologie historique, ça c'est autre chose. Mais par contre, ce n'est pas une épistémologie appliquée. Ah, je n'aime pas ce, je n'aime pas ce, cette expression je sais bien qu'elle a été utilisée pour fonder un laboratoire à l'école polytechnique appliquer l'épistémologie je sais pas ça fait science appliquée ça fait, euh, ça fait oui ça fait on a un corpus de connaissances et on l'applique c'est pas pas comme ça que moi je raisonne non ce corpus de connaissances il s'enrichit sans cesse oui. C'est plutôt ça. Hmm. Vous seriez d'accord avec la phrase de Canguilhem euh, que la philosophie n'est pas un temple mais un chantier Mais hein Un chantier. Un chantier, ah tout à fait. Tout à fait, c'est un chantier, oui, oui, c'est un chantier. Hmm. Bah, un temple, un temple, généralement, un temple, c'est construit sur d'autres temples antérieurs. Et puis, il y a des fondations très, très, très solides. Mais la science, ce n'est pas exactement un temple, parce que les fondements, on les rebâtit sans cesse. Donc, je pense que Guillaume avait raison. Le temple de Baalbek, par exemple, qu'on peut visiter ou qu'on pouvait visiter au Liban, c'est un temple avec des fondations impressionnantes, des... des, des des, morceaux de, des blocs de pierre de plusieurs tonnes ou dizaines de tonnes. Euh, bon, la science, ce n'est pas ça. C'est plus agile, dirais-je. <rire> et c'est pour ça que vous avez préféré faire de l'histoire et de la philosophie des sciences plutôt que de l'histoire de la philosophie, par exemple bah, euh, Oui et non, j'ai commencé par faire de l'histoire de la philosophie parce que je voulais justement, comment dire, euh, en finir avec cet aspect des choses, et donc euh, élevé dans la tradition universitaire française de Kant et autres auteurs, Platon, Descartes, Kant, la grande trinité classique, euh, moi j'étais plus qu'ancien, et donc j'ai fait une thèse de troisième cycle sur Kant et le mathématicien alsacien Johann Heinrich Lambert. Donc j'ai réglé mes comptes, pour dire les choses un peu brutalement, avec l'histoire de la Philo, parce que je trouvais que c'était un petit peu se restreindre, rester dans un, dans un certain giron. Ça manquait d'audace intellectuelle. Et euh, ça ne me, ça me plaisait pas. Donc il fallait en finir et puis passer à autre chose. Et comment s'est passé votre séjour, enfin votre scolarité à, à l'École Normale Supérieure justement dans cette, ce chemin dans le cursus universitaire français L'École Normale Supérieure, très mitigée, très mitigée à l'époque, ben, c'est mon ressenti. Hein. Mais je n'ai pas trouvé à l'école normale supérieure de l'époque, c'est-à-dire entre 1965 et 1970, ce que j'ai pu trouver ailleurs, à savoir chez Canguillem, à savoir cette ouverture. Je sais bien que euh, il y avait des, des vedettes ou des penseurs, euh, mais ce n'était pas, pas mon genre. Donc je n'ai pas, pas été très heureux comme étudiant à l'école normale supérieure. Mais j'étais heureux autrement et ailleurs. Et est-ce que vous vous souvenez des cours que vous avez suivis de Canguilhem Oui, oui, oui, je me souviens des cours, oui. En particulier, il y avait un cours, c'était, euh, voyons, je ne me souviens pas, si c'était à la rentrée 69, en octobre 69 ou en octobre 70. Non, en octobre 70, j'étais déjà parti, donc c'était en octobre 69. Il y avait eu encore tous les remous post 68. Et il a donné un cours qui a constitué la matière de notre ouvrage sur idéologie et rationalité. Et ce cours a été très, très, très suivi. Il y avait un monde fou. C'était dans la salle Cavaillès de la Sorbonne. Et ce cours a été perturbé parce qu'il y a un étudiant qui voulait faire sa pub, pour je ne sais trop quoi, de l'époque. Et là, quand Guillaume est devenu tout rouge, et il a quitté la salle, et il s'est replié sur la rue du four avec quelques hommes. Moi, je fais partie de la petite troupe. Nous sommes allés rue du four. voilà. Et la semaine suivante, le cours a repris. Mais lorsque le jeune étudiant a pris la parole, la salle s'est entièrement vidée. Il y a ceux qui sont partis, hein, et puis ceux qui ont suivi quand rue du four. C'est une anecdote. Mais ça donne bien le climat très incertain de l'époque, très incertain. Et aujourd'hui, ça nous dit quelque chose, <rire> l'incertitude. Est-ce que vous avez noué des amitiés particulières parmi les membres qui suivaient le, le séminaire de Canguilhem Est-ce que j'ai noué des, particulièrement des amitiés avec les membres du séminaire de Canguilhem Les membres du séminaire, écoutez, non, mes amis, ils étaient en dehors. Oh, ils pouvaient fréquenter Kang de temps en autre, oui, on parlait d'Immichaud tout à l'heure, oui. Mais Michaud, c'était l'école normale supérieure. Encore qu'il soit également passé entre les mains de Kang qui, évidemment, a vu passer tout le monde, ou presque. Euh, Anne-Marie, je l'ai connue après. Euh, non, je n'ai pas noué de. pas de très grands souvenirs du.. De, j'ai des très grands souvenirs du cours, mais j'ai pas des très grands souvenirs de, de l'assistance. De temps en temps, il y avait quelques sommités qui étaient là. Je me souviens d'Elisabeth Balinter. Oui, elle était venue écouter un cours de Canguilhem. Alors, elle avait décliné son identité, parce que Canguilhem voulait savoir qui était là. Euh, il était assez sourcilleux là-dessus. Et euh, bon, elle a dit Elisabeth Je suis Elisabeth Balinter. En fait, j'étais la fille d'un publiciste qui s'appelait Blustein Blanchet elle a épousé un célèbre avocat qui s'appelait euh, Badinter, dont on connaît le, le parcours exceptionnel. Um, Robert Badinter, oui. Alors, euh, quand Guillaume a remarqué qu'il s'agissait d'un célèbre avocat. <rire> voilà. <rire> bon, tout ça est assez anecdotique, mais euh, c'est vrai que de temps en temps, il y avait des, des, des personnalités. Je me souviens, j'ai un autre souvenir de de Canguillem recevant Vidal-Naquet, rue Four, c'était en 68. Je pense que c'était en 68. C'était en ju juin 68. Oui. Bon. Nous étions là, autour de Canguillem, et il y avait vidal -Nake. Parce que euh, la situation universitaire était... Euh, Particulièrement difficile. Vous avez refusé de passer l'agrégation avec les CRS. Dans la... Ah, ça c'était en 69. Ça, en 69. Oui, quand les CRS sont rentrés dans la dans la bibliothèque Sainte Geneviève, malgré les exhortations de Dina Dreyfus qui nous disait composer, composer, composer, un certain nombre de, de gens sont partis. dont moi, je suis parti. Hmm. C'est le côté Qatar. <rire> le côté pyrénéen Qatar. je suis parti puis après il y a eu une autre session ce qui n'a pas arrangé du tout l'humeur des membres du jury qui devaient euh, euh, ensuite euh, euh, corriger une nouvelle session <rire> c'était pas facile mais quand Guillaume nous a soutenus il nous a soutenus c'est quand même extraordinaire. Donc euh, il nous a vraiment soutenus et je me souviens d'un autre épisode, c'était au début des années 80, lorsqu'il y a eu euh, un changement à la direction scientifique du CNRS. Euh, je ne donnerai pas le nom du nouveau directeur, euh, quand Guillaume m'a donné le... Je suis allé le voir. Je suis allé le voir. J'étais à Lyon à l'époque. Je suis allé le voir. Et puis je suis allé voir Foucault. Alors quand Guillaume m'a dit... Oh, résister, Il savait de quoi il parlait. Et puis euh, Foucault m'a dit... Oh, ce sont des potiches. <rire> D'une certaine façon, bon, je ne vais pas... Craché dans la soupe parce que le CNRS a énormément fait, euh, pas toujours euh, avec des directeurs scientifiques dont certains ou certaines furent des grands directeurs scientifiques. Je pense à Claire salmon Bayet. Il, il faut lui rendre cet hommage. Euh, mais euh, bon, je pense que le CNRS en tant qu'institution euh, a pour fonction de veiller au renouvellement de la recherche. Et ça, euh, c'est une c'est extrêmement difficile. C'est un travail extrêmement difficile. Je le vois, j'ai fait partie d'une commission. Il y a toutes sortes de, bon, de pesanteurs. Ce n'est pas un travail facile. Voilà. Donc, Canguilhem résistait et Foucault, ce sont des potiches, <rire> l'ironie socratique. Euh, dans votre mémoire, vous dites que euh, vous avez du mal à comprendre l'intérêt de Canguilhem pour euh, Michel Foucault. Oui, je peux le comprendre pour des raisons humaines. Et puis, c'est très difficile de se mettre dans la peau de, des gens de cette génération. On ne comprend pas tout. Moi, j'appartiens à ma génération. Je ne je suis pas nécessairement capable de me mettre dans la tête des gens de cette génération-là, qui ont tout un parcours extrêmement différent. Il faut, ça, il faut le réaliser. Donc, euh, je pense que l'admiration la, très, très forte de quand Guillaume pour Foucault, c'est qu'au fond, quand Guillaume voyait dans Foucault une innovation que lui peut-être n'avait pas pu apporter. Enfin, je ne sais pas, mais il était béat d'admiration devant Foucault, je l'ai vu de mes yeux. Et Foucault, il savait y faire, point hein. de vue, c'était un. Il avait la rhétorique. Hum, cela dit, cela dit, un, un ouvrage comme les Mots et les choses ça a été une révélation pour, pour ma génération. Et je crois que Kahn-Guillem a énormément admiré cet ouvrage. Non, c'est clair. Il avait le style, mais il avait aussi le comment dire, l'ampleur de la vision. C'est intéressant ce que vous dites sur la différence de formation entre les gens de la génération de, de Canguilhem et vous. Est-ce que vous pourriez développer peut-être sur cette différence que vous avez sentie ben, Lorsque Canguilhem a dit qu est, que son métier c'était celui de professeur de philosophie, il avait parfaitement raison. Un professeur de philosophie, c'est nécessairement généraliste. Et on voit dans les manuscrits de Carl Guillaume à quel point il a une ouverture considérable, en plus euh, des capacités de lecture euh, exceptionnelles, hein. euh, et une puissance de synthèse euh, non moins exceptionnelle. Euh, mais le fond est généraliste. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, ou beaucoup moins. On vous spécialiste, On vous spécialise très rapidement. Je veux dire, un neurobiologiste, ce pas un immunologiste. Un immunologiste, ce pas un endocrinologue, bien qu'il y ait beaucoup de recouvrement entre les perspectives, évidemment. Mais euh, un cognitiviste, ce n'est pas, pas un épistémologue, alors qu'il devrait y avoir plus de recouvrement entre les deux. Et voilà, donc on se spécialise beaucoup plus rapidement. Et là, il y a un besoin très net de transdisciplinarité. Alors, bon, la transdisciplinarité, elle peut être une espèce de, de vision très superficielle, mais, mais la vraie transdisciplinarité, elle suppose la maîtrise de plusieurs disciplines pour être vraiment euh, opérante. Euh, donc, euh, je vois euh, une tendance et une contre-tendance. Euh, mais les gens de la génération précédente, pour revenir à votre question sur l'admiration de Cangliampo Foucault, il faut se rendre compte que, oui, d'où il venait. D'où il venait. Et je pense aussi que le, le premier Foucault, si je puis dire, le Foucault de ces deux petits livres-là sur la psychologie, avant naissance de la clinique, ça ne pouvait que plaire à Canguillem, parce que Canguillem s'intéressait fondamentalement à la généalogie des concepts. Et là, il y a quelque chose qui pouvait lui plaire. Bon après, Foucault, il s'est engagé dans, non pas dans une épistémologie de terrain, mais dans le terrain, dans le terrain, le vrai. Donc il y a des parentés, des sortes de comment dire, des, des, des divergences et en même temps des parentés, comme les beaux-parents. On peut imaginer toutes sortes de, de figures de parenté. Qu'est-ce que vous appelez le terrain pour Foucault Il bon, s'est engagé dans toutes sortes de terrains, à l'hôpital, etc. Bien oui. et sûr, pour vous, l'enseignement de la philosophie, ça a été quelque chose de très important. Pour euh, moi Oui. Parce que vous avez participé à beaucoup de. Enfin, vous avez eu des rôles de professeur. Alors, j'ai été largement chercheur et puis je suis redevenu ou devenu. J'étais très peu professeur au début, très peu. Je suis redevenu un petit peu plus professeur, effectivement. Bon, L'enseignement de la philosophie, c'était essentiellement la Cagne, la Cagne de Louis le Grand. Et il y avait un remarquable professeur de philosophie qui s'appelait louis Guy hermite qui était très ami avec Jules Villemin, qui à l'époque était professeur de philosophie au Collège de France. Et euh que j'ai un petit peu côtoyé également. Mais Guilhermitte, c'était une histoire de la philosophie extrêmement solide. Platon, Descartes, Kant, Spinoza, tout ce que vous voudrez, mais tout ça était très bien mis en place. Et donc, c'est un enseignement qui, qui a porté ses fruits chez beaucoup. Je me souviens, j'étais en classe avec le cours, dont on pourra parler aussi, euh, récemment disparu, euh, et Gu a, a une a marqué les, les Cagneux, bon après la Sorbonne, il n'y avait que quand Guillaume qui m'intéressait, bon il y en avait d'autres également, euh, qui apportaient leur, leur, leur, leur contribution. Je pense à Bellaval, qui était un homme extraordinairement sympathique. Pas du tout le, le caractère de Ce <rire> C'était pas le même genre d'Occitan, dirais-je. C'était pas Castelnaudary et les Cathares. Et C'était plutôt Montpellier, l'urbanité, Montpelliéraine. <rire> voilà. <rire> Euh, mais je voulais dire vous-même, en tant qu'enseignant que en, en philosophie des sciences, parce que vous avez notamment participé à la création du Master euh, L'Office à Paris-Dydrault. Oui. Euh, et puis même vous avez participé à des colloques sur l'enseignement euh, de la philosophie des sciences. Donc... Oui, j'ai euh, eu pas mal d'actions de, de ce genre. Euh, L'action la plus importante, ça a été une action strasbourgeoise. Et, euh, je suis allé à Strasbourg... Il faut, ça c'est important. D'abord, parce que j'avais tellement évolué, personnellement, il faut en tenir compte. Qu'on n'est plus le même à l'instant T, à l'instant T plus deux ou trois. Oui. Euh, on n'est plus le même. Et donc, on n'a plus les mêmes attachements, on n'a plus les mêmes visées, on n'a plus les mêmes ambitions de carrière, ce qui est légitime après tout, euh, on a changé. Et euh, je me suis écarté de la maison mère, si je puis dire, pour aller à Strasbourg, pour plusieurs raisons. Faculté de médecine, alors que je sortais de la faculté de médecine de Lyon, proximité de l'Allemagne et je suis très germanophile malgré tout, je reste germanophile comme beaucoup de philosophes français. Euh, la troisième raison c'était le cadre européen unique fourni par Strasbourg et le soutien de personnalités exceptionnelles de l'université de Strasbourg et des universités allemandes autour, dont Göttingen et Fribourg-en-Brisgau. Et là, quand j'ai vu ces gens-là, je me suis dit, c'est C'était comme pour Michel Jouvet, c'était évident. La première fois que j'ai rencontré Michel Jouvet, c'était évident pour moi. Je l'ai choisi, il m'a choisi, bon, je l'ai choisi de préférence à d'autres. Euh, <coughs> il y avait une évidence, et pour moi, Strasbourg, c'était une évidence. Aussi, en plus, quand Guillaume avait été à Strasbourg, il en avait beaucoup bénéficié. Donc c'était un, une conjonction très, très importante, très significative pour moi. J'étais très heureux à Strasbourg et on a fait beaucoup, beaucoup de choses. On a collaboré avec la Fondation européenne de la science pour l'histoire de la médecine. On a collaboré avec le réseau Alléa, de, qui avait été lancé par Paul Germain, illustre parmi les illustres secrétaires de perpétuels de l'Académie des sciences. D'ailleurs, c'est à cette époque-là, c'était en 93, qu'à ma grande surprise, jamais j'avais eu une pareille ambition. On m'a propulsé comme correspondant de l'Académie des sciences. Jean-Bernard à Paris, Michel Jouvet à Lyon et Pierre Carly, qui fut président de l'université Louis Pasteur, à Strasbourg. Bon, je veux rendre hommage à Jean-Bernard aussi, parce que j'ai pas mal bénéficié de leur intérêt pour mon travail et pour le, le, le, comment dire, les problèmes qu'ils m'ont ouverts, qui sont des problèmes fondamentaux, évidemment, en matière de leucémie. Ça, je dois le mentionner. Mais revenons à Strasbourg. Et dans ce contexte extrêmement favorable, nous avons pu... Euh, lancé un projet avec le réseau Aldea euh, All European Academies, fondé par Paul Germain et euh, la Commission européenne, la DG12. Ce n'était pas la première fois que l'histoire de la philosophie des sciences intéressait la DG12, et je crois bien que le cours avait fait un, un petit colloque avec la DG12 sur ces questions-là, auparavant. Donc ce n'était pas la première fois. Mais là, nous avons eu, euh, comment dire une conférence qui a été assez exceptionnelle par son nombre de participants. 26 pays, 26 pays, oui. c'était une organisation extrêmement lourde. Mais on y est arrivé, 26 pays, et puis on a rédigé, j'ai rédigé les sous la forme d'une page, euh, les, les recommandations destinées à transiter par la Commission européenne aux gouvernements divers et variés. Bien sûr, il y a eu la publication de la conférence sous forme d'un gros volume dont je me suis chargé. Mais euh, la le, les recommandations ont atterri sur le bureau de Claude Allègre, qui était à l'époque ministre, et qui a chargé son ami Lecourt de reprendre toute cette question. Et donc, ça a été la création des postes Lecourt qui ont été une très bonne chose le poste de l'histoire des sciences, d'épistémologie, destiné essentiellement aux facultés des sciences. Et c'était une initiative très remarquable. Mais ça, on le doit essentiellement au militantisme européen strasbourgeois. Le reste, c'est moins important. – Et qu'est-ce que vous avez rencontré à Strasbourg qui vous ont fortement marqué à part Pierre-Carin Carmi On faisait des séminaires tournants j'avais été le secrétaire de l'Association la, de, de européenne pour l'histoire de la médecine et de la santé. Et ça, c'était un, un, premier, un premier succès. Avec euh, le collègue de Göttingen, qui était un Suisse allemand qui s'appelait Ulrich Treuler, Et... Euh, un monsieur très important, Edward Zeidler, qui était le directeur de l'Institut d'Histoire de la médecine de l'Université de Fribourg-en-Brisgau. Donc on avait des séminaires tournants. Euh, et euh, ça, ça a été vraiment très marquant, le fait d'avoir un contact approfondi avec une culture qui était, pour l'histoire de la médecine, plus fortement allemande que française. Je, dis, je pèse mes mots. Euh, et c'était donc extrêmement instructif. En outre, il y a eu plusieurs, euh, il y a eu une, une, une école de, de la Fondation européenne de la science. Et plusieurs, donc trois. Trois écoles d'été de la Fondation européenne de la science. La première en Hollande. La deuxième en la deuxième était en, en Espagne, un succès considérable, 80 participants. C'était notre travail, c'était le résultat de notre travail. Tellement considérable que ça avait attiré l'attention de la Société américaine d'histoire de la médecine qui avait envoyé un représentant. Évidemment, j'étais pas très content de la concurrence européenne, et donc il s'est arrangé pour scier et tout ça. Après ça il y a eu une autre conférence et les, les responsables de la Fondation européenne de la science étaient plutôt accommodants et ça je leur en veux un petit peu. Euh, mais euh, après ça il y a eu une conférence en Italie, il y a eu trois conférences. Mais ça c'est autre chose que les séminaires tournants que nous avions ici et là à Göttingen, à, à fribourg en brisgau à Strasbourg etc. Donc intellectuellement et Politiquement, c'était une époque extrêmement riche et je veux rendre hommage à la ténacité alsacienne euh, pour ce genre d'entreprise. De, Parce que ces gens-là, et on parlait de Jouvet tout à l'heure, mais c'est un petit peu la même chose, ils ont vécu des circonstances tragiques. Avant la guerre, la tradition était que ces médecins, ils avaient un double bac, bac philo, bac science. Ils avaient un intérêt pour l'histoire pour de la médecine, pour la psychologie, etc., pour les sciences humaines en général. Donc, ils étaient, ils avaient une culture. Ça, il faut essayer de retrouver ça. Voilà, donc, euh, il est clair que Strasbourg, c'est quelque chose qui, qui subsiste. Je vois certains de mes collègues strasbourgeois à, à l'académie, euh, ils sont extrêmement fiables. Il y a un important département d'histoire de des sciences à Strasbourg. Ouais. Alors à Strasbourg, nous avons créé, oui oui, nous avons créé une UMR. Il y a eu un loupé. Bon on a accès d'ambition peut-être, il y a eu un loupé, mais ça a été rattrapé par la suite. Euh, on a créé une UMR, oui, maintenant il y en a plus, il y a deux, ça s'est euh, diversifié. Le titulaire de l'histoire de la médecine à Strasbourg, c'est Christian Bonnat. C'est un étudiant qui est arrivé à Strasbourg, c'est un étudiant allemand d'origine de Coblence, je crois, qui est arrivé à Strasbourg parce que Strasbourg avait répondu à sa demande avant la Freie Université de Berlin, c'est dire le sérieux des strasbourgeois. Et donc il a décidé d'aller à Strasbourg. Et là, il a fait enfin, il a fait une carrière très très brillante, très rapide à la fois médicale et histoire de la médecine. Il est toujours actif. Vous avez été son directeur de thèse, je crois. Oui oui, directeur de thèse, thèse de médecine, thèse de thèse de ouais, thèse de lettres, enfin c'était plus lettres à l'époque. Euh, pour revenir un peu en arrière sur votre parcours euh, avant Strasbourg, euh, j'ai l'impression les voyages, enfin, les séjours d'études que vous avez fait aux États-Unis ont été euh, euh, très importants pour euh, votre parcours. Oui, oui, oui, oui. oui. Ça, c'est clair. Et ça, je le dois à François Jacob, qui m'a fait rencontrer euh, ce monsieur Jeffrey Zweiman à Rome. Et puis, il y a deux personnalités qui m'ont convaincu d'aller aux États-Unis. L'un, c'était Pierre Brousse, qui fut maire de Béziers et ministre du commerce intérieur, je crois, euh, dont je ne sais plus quoi, le gouvernement. Il m'a dit, il faut aller aux États-Unis. Et l'autre, euh, qui n'était <rire> pas exactement euh, politiquement la même chose, mais qui était le cardinal Daniel Danielou, qui, que connaissait ma femme, qui m'a dit, il faut aller aux États-Unis. unis Le fait d'avoir rencontré Jeff, Jeffrey Zweiman m'a évidemment beaucoup facilité les choses. Et donc j'ai passé une année à Harvard. Et ça a été effectivement une révélation. Une révélation dans un, dans un milieu très différent. Bon, je sais bien que le thème principal, et ça l'est toujours, c'est la Bible et Darwin. Hein. D'ailleurs, le cours a fait un, un, un bouquin sur l'Amérique entre la Bible et Darwin. Euh, bon, moi, le darwinisme, c'était pas tellement mon truc. c'était plutôt la biochimie. Et là, j'ai eu la chance d'être mis au contact de, de John Hetzel, qui était un proche ami de Jeffrey Zweiman, qui était le co-auteur d'un livre de physico-chimie biologique et un classique biophysical chemistry. Mais je voudrais re rendre hommage aussi à l'ouverture d'esprit du département d'histoire des sciences de Harvard, qui était sous la houlette euh, intellectuelle d'Everett de Mendelssohn. était un, un vrai professeur à l'américaine qui tutorait les, les étudiants, qui les prenait en charge. Ça, c'est un vrai professeur à l'américaine, alors qu'en France, c'est pas aussi marqué que ça. Donc ça a été une année euh, merveilleuse. Découvrir l'Amérique. Moi je n'ai jamais allé en Amérique. Ma femme, oui, elle était allée en Amérique. Mais moi, ce n'était pas le même milieu social non plus. Euh, mais, euh, donc ça a été une découverte. Euh, ça a tout chamboulé. Et ça a tout chamboulé aussi vis-à-vis -vis de mon émancipation par rapport à mes maîtres français. Il faut s'émanciper, à un moment ou à un autre. Ça peut prendre des formes plus ou moins difficiles, mais c'est normal. Il faut qu'il y ait un renouvellement de génération. Ça a été difficile de vous émanciper de Canguilhem, par exemple oui, il y a eu des difficultés, bien entendu, mais bon, ça tient au caractère des deux. <rire> C'est une question psychologique, mais nous n'avons pas à rentrer là-dedans, certainement pas. Quels ont été vos sujets de recherche aux états unis Je me suis évidemment servi énormément de la bibliothèque de l'université Harvard, la Widener Library qui est une des bibliothèques les plus riches du monde. Je suis aussi allé là-bas parce que les bibliothèques françaises n'étaient pas, pas suffisantes pour mon travail. Et mon travail, c'était la rédaction de ma thèse. Donc, j'ai rédigé une énorme partie de ma thèse lors de ses séjours à Harvard. Tout le, tout le matériau nécessaire, il était là. Bon, il aurait pu être en Angleterre aussi, mais il faut dire que, du point de vue de l'histoire à large spectre, euh, les États-Unis, en matière scientifique, ont pris un certain leadership après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est clair, dans beaucoup de domaines, c'est clair. Ils avaient des moyens, etc. Quel était votre directeur de thèse le, le, mon directeur de thèse, c'était François Dagonier. Hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de François Dagonier ah, François Dagonier, c'est un autre genre de personnalité, oui, bien sûr. <coughs> Tout à fait ébouriffante. <rire> Une sorte d'encyclopédisme. Euh, euh, dans son genre... Euh, il a été positif. Ils ont été positifs. Même si une fois de plus après, il y a eu bon, des, comment dire, des émancipations. Je le répète, c'est nécessaire. Mais il a été positif. Oui, il a quand même dirigé Il a dirigé ma thèse. En fait, le véritable patron, c'était quand Guillaume, là derrière, évidemment, qui a donné son feu vert. Euh, il a dirigé Anne-Marie Moulin, il en a dirigé beaucoup d'autres. Je me souviens, j'étais là euh, à Lyon. Je suis quand même resté huit ans à Lyon et huit ans à Strasbourg. Euh, j'étais là à Lyon et euh, euh, j'attendais dans le grand hall de, de, de, du bâtiment de l'université Claude Bernard sur les bords du Rhône. Dans le jury, il y avait tout de même un prix Nobel. Vous vous rendez compte le prix Nobel Nil sierne dans le jury d'Anne-Marie Moulin. Hum. Euh, alors moi j'attendais, vaguement. Je me disais, les membres du jury, Anne-Marie vont être dans une autre configuration psychologique, il faut que tu sois là. Et j'ai repéré un monsieur qui avait l'air, bon, assez fort de stature, euh, pas tout à fait euh, le look, je dirais, Franchouillard. <rire> euh, C'était Nils Cierne. C'est moi qui accueilli Nils Cierne. Et qui lui fait rentrer dans la, dans la salle d'examen. De, hmm. Bon, si on peut être utile. Hmm. Mais c'était exceptionnel d'avoir un prix Nobel dans un jury de thèse en France pour euh, ce genre de travail, histoire des sciences, histoire de la médecine. Bon, je ne sais pas après s'il y a eu l'équivalent. Mais maintenant les jurys, ça devient. <rire> ça devient des. Comment dire Des colloques à 30 personnes. Dans vos souvenirs, vous avez évoqué le fait que vous, vous aviez un jury face à vous et un jury derrière vous. C'est juste. Est-ce que vous pouvez développer J'avais un jury euh, devant moi, alors dans « le Jury devant moi », Dagonier, euh, ben, euh, président de thèse, un physiologiste lyonnais qui était fort intéressant, extrêmement érudit, qui s'appelle Christian Bange. Il avait été très, très difficile à Dagonier de constituer un jury sur l'histoire de la biochimie des protéines. Il avait fini par découvrir à euh, l'université Claude Bernard, euh, qui n'était pas Jean Moulin, mais qui était Claude Bernard, un physiologiste très érudit en matière d'histoire des sciences qui s'appelle euh, Christian Bange. Et, euh, il nous a beaucoup aidés par la suite pour constituer des groupes de réflexion, etc. Même la Société d'histoire et d'épistémologie, sciences de la vie, qui l'a présidé. Il ne fallait pas que ça soit un parisien, évidemment. Parce que c'était la guerre intestine. Donc, euh, oui, je rends hommage à Christian Pange. Il y avait une spécialiste de, de, de biochimie qu'on avait trouvée par ailleurs. C'était. Oh, c'était. Euh, vous voyez la mémoire. C'était Jeanine Yon, professeure à Orsay. Elle a dû donner des choses ici, non, Jeannine C'était une fille remarquable et qui avait été l'épouse de Théophile Kahn, qui était un monsieur de l'Institut de Biologie Physico-Chimique. Je voudrais saluer en passant la mémoire de René Vioncer, qui m'a beaucoup aidé également. Euh, donc, euh, Théophile Kahn, qui a été le... L'homme d'un remarquable travail sur Isidore, Geoffroy Saint-Hilaire ou sur Étienne. C'est sur Étienne, je crois. Je ne sais plus. Bon. Euh, donc, il y avait déjà deux membres d'agonier. Il y avait un logicien de l'université euh, qui s'appelait Jean-Pierre Ginisti. Et le jury était pré présidé par euh, Gilles Gaston Granger. Hmm. À l'époque, il était encore à Aix. Et derrière ma tête, il y avait quand Guillaume Suzanne Bachelard, Jeffrey Zweiman, Michel Jouvet et peut-être quelqu'un d'autre. Jeffrey Zweiman qui s'était déplacé exprès de Rome, et euh, Michel Jouvet et, et puis pas mal de, de, de chercheuses du laboratoire Jouvet qui étaient là. Oui. Quel type de patron de thèse a été d'agonier pour vous dans cette configuration multiple en fait oh, Au début, il était. Mais... Il fallait au fond tester les capacités de résistance des candidats. Donc euh, le premier exposé que j'ai fait devant lui à la rue du Four, il m'a saqué d'une manière que je ne comprenais pas. Il m'a saqué. Mais je ne comprenais véritablement pas de quoi il parlait et où il voulait en venir. Et donc j'ai fait un second exposé. Il testait ma capacité de résistance. <rire> bon, à la suite, il m'a laissé faire. Bon... Vous avez donné des. Vous avez un séminaire à la rue du Four. Oui, pendant plusieurs années, il y avait un séminaire. Mais je me suis éloigné parce que c'était trop. confiné. Là, Par la suite, à Lyon, il y a eu quelques, quelques séminaires aussi. Qu'est-ce que vous aviez choisi comme thème Oh, écoutez, ça, c'est très loin. Très loin. Je ne sais plus. Non, il n'y a pas de thème il y avait des exposés des participations. Non, il y a eu des séminaires à, à Lyon. Il y a eu des séminaires de, dans l'intérieur du laboratoire de Michel Jouvet. Il y a aussi quelques séminaires à, à la faculté de philosophie. Mais là, ça a tourné court parce que, pour des raisons que je n'ai pas à dire. Et puis, euh, il y a eu quelques cours que j'ai pu donner à l'université Claude Bernard. Donc on a... Mais mon implantation de Lyonnaise n'a pas pu se concrétiser pour des raisons diverses, et puis je suis parti à Strasbourg et ça, je ne le regrette absolument pas. Ça a été deux expériences marquantes. À Strasbourg, il y a eu aussi des cours, euh, des cours en médecine, des cours en première année de médecine, ce que je ne souhaite à personne. Euh, parce que c'est extrêmement difficile de tenir un amphi de première année de médecine. Euh, ensuite, il euh, y a eu des cours euh, euh, des cours de, de, de DEA, il y a eu des cours, euh, des, des conférences dans l'UMR que nous avons créées à l'époque. Il y a eu pas mal d'activités d'enseignement, mais ce n'était pas un enseignement régulier, ce n'était pas un enseignement de professeur qui fait son cours toutes les semaines. Une question que je voulais vous poser, c'est... Euh, alors, justement, dans votre euh, mémoire, vous... Comment dire... Euh, on voit souvent votre épouse, Armelle, vous suivre euh, selon vos différentes affectations. Euh, elle est elle-même... Euh, enfin, elle avait un travail de recherche, des postes. Euh, comment ça s'est passé, entre vous, si ce pas indiscret euh, ce... Ben, Ça s'est passé. Vraiment... passé. Ça s'est passé, ça s'est passé. Oui, non, le plus difficile, c'était Lyon. Parce que, par deux fois, on a rédigé... Euh, résidé oui. On a par deux fois résidé à Lyon, une première fois non loin de la faculté de médecine de Grange Blanche, euh, dans le quartier de Montchat, on avait une petite maison, c'était délicieux pour les enfants, c'était merveilleux. Euh, et ma femme allait à l'époque à Lille. Oui. Elle allait à Lille, elle avait conservé son poste à Lille, et euh, donc elle faisait d'aller-retour. La deuxième fois, on a, comment dire, on a séjourné dans le centre-ville, rue édouard et c'était aussi extrêmement agréable. J'adore Lyon, comme ville, j'adore. Euh, J'y serais bien resté. Mais là, elle était à Saint-Étienne, elle avait trouvé un échange à Saint-Étienne, et donc ça s'est passé. Elle allait en voiture à Saint-Étienne, c'était dans les années 80. Donc ça s'est passé. Est-ce qu'elle a eu un rôle de, comment dire, pour vous aider dans votre recherche d'échanges enfin, intellectuel Avec ma femme oh, Je pense qu'elle a énormément bénéficié euh, d'abord du séjour américain ce qui lui a fait changer complètement son fusil d'épaule et changer son sujet de thèse. Ce qui n'a pas été sans drame. Mais bon. Il y en a toujours, des ruptures. Euh, et deuxièmement, donc, elle, elle s'est, comment dire, elle s'est rattachée à un nouveau patron de thèse qui était Mirko Gromek, qui était un homme absolument remarquable. Euh, et euh, elle a beaucoup bénéficié, sur le plan intellectuel, de mon séjour dans le laboratoire de Michel Jouvet, parce que Michel Jouvet était quand même physiologiste. Un physiologiste et elle, elle s'étaient mise à travailler sur la physiologie de la respiration dans la médecine antique, qui était le sujet que lui avait proposé, je crois bien, c'était Mirko Gremec. Euh, or la respiration et son père était pneumologue, vous voyez. <rire> Il y a des comme ça, des, des circonstances heureuses, des conjonctions heureuses. Euh, Peut-être pour revenir sur euh, donc, le développement de l'histoire et la philosophie des sciences euh, en France. Euh, est-ce que pour vous, l'épistémologie historique, euh, ça a été un courant dans, le, un courant dans lequel vous vous inscrivriez euh, Comment est-ce que vous vous positionneriez par rapport à ça L'épistémologie historique oui. bon, Elle est nécessaire. Est nécessaire évidemment. Je ne sais pas d'où vient cette expression, mais euh, je pense que c'est Dominique Lecourt qui en est peut-être l'inventeur, je ne sais pas, dans son fameux petit mémoire de, de maîtrise que Canguillem a eu la générosité de publier, l'épistémologie historique de Gaston Bachelard. Euh, donc, si vous regardez les choses sur la, la, longue, la moyenne ou la longue durée historique, euh, vous êtes de la de la pratiquer d'une certaine façon. Je veux dire que, bon, moi j'ai connu les neurosciences dans les années 80. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Même s'il si y a des problèmes fondamentaux, théoriques, qui restent. Mais c'est totalement différent. Il faut prendre la mesure de cette évolution rapide euh, des neurosciences. Déjà, entre le Jouvet 1950 et le Jouvet 1990 ou 95, il y avait euh, évidemment un flot de techniques nouvelles euh, qu'il fallait évidemment euh, utiliser dès qu'elles apparaissaient, etc. c'était etc., le jeu scientifique. Donc euh, voilà, euh, il faut en prendre la mesure épistémologie historique, ça sert à ça, à mon sens, même si je donne à cette, exception, à cette expression une exception plus de terrain. C'est ma propre perspective. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu une école de pensée issue de la formation de conguilem Absolument. Ah, ça, c'est archi, archi clair. Il y a eu une école de pensée. C'est-à-dire, il y a eu des, des rejetons, euh, des épigones, euh, des gens qui ont développé les choses dans certaines directions, d'autres dans d'autres. Moi, euh, j'ai eu mon itinéraire personnel qui m'a amené à développer tel, tel aspect plus scientifique des choses, oui. C'est clair. Anne-Marie, c'est l'exemple le, le, même de la suite de Canguilhem. Vraiment. C'est indéniable. Il euh, y en a d'autres. Yves Schwartz. C'est le côté quand Guillem et le travail. Oui. Yves Schwartz est extrêmement fidèle, beaucoup plus fidèle que moi. Euh, il, faut, il faut le dire. Euh, Dominique Lecourt, évidemment. Et puis, il y a eu, euh, comment dire, il y en a eu d'autres qui sont venus se greffer comme Jean Gaillon qui a, comment dire, préempté le, la rue du Four. Mais il y a eu une véritable école oui, bon on pourrait en citer d'autres certainement. Mais je pense qu'Anne-Marie Moulin est la plus représentative de l'authentique de l'authenticité kanguillémienne, qu parce qu'elle est médecin, parce qu'elle a une pratique médicale qui l'ouvre vers la société, ou les sociétés, cest qu'elle était quand même aussi une orientation kanguillémienne. Et parce que euh, euh, elle a une personnalité, une ouverture mondiale, aussi par les responsabilités qu'elle a pu exercer ici ou là. Cela dit, euh, pour ma part, j'ai toujours eu dans larrière cour si vous voulez, un, un, un intérêt pour, le, pour la philosophie que je n'ai jamais totalement euh, abandonné, et surtout dans les années récentes. Mais ça m'a amené à jouer des rôles, tel ou tel rôle dans tel ou tel... Par exemple, lorsque le ministère... A, a lancé la réforme des masters en Europe, évidemment avec beaucoup de volontarisme comme d'habitude, il fallait trouver la, la victime désignée pour organiser la chose. Effectivement, c'était Jean-Jacques Vunin-Burger qui à l'époque était le consultant au ministère de la recherche pour la philosophie, et donc il s'est retourné vers moi pour faire ce, cette conférence sur l'organisation des masters en philosophie en Europe. C'était au début des années 90. Que dis-je 90. Pas 90. Non, j'étais à l'école normale, donc c'était le début des années 2000. Le... 2003 ou 2004. C'était le processus de Bologne Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, donc, donc, euh, donc j'ai été la, la victime consentante pour, pour organiser ce, cette réunion qui a eu lieu ici, dans le pavillon Pasteur. Je trouve que. Le fait que la philosophie soit installée dans le pavillon pasteur, ça me parle beaucoup. <rire> ça me parle beaucoup, je trouve ça très bien. Ça me rappelle une remarque de Roger Guillemin, le physiologiste bien connu, prix Nobel, à qui j'avais rendu visite à La Roya, au Salk Institute à La Roya, dans le sud de la Californie, et qui m'avait donné cette, au fond, cette, cette indication, ce fil rouge, la philosophie se fait au laboratoire. Je pense qu'il avait raison, c'est l'épistémologie de terrain. Dans le cas d'Anne-Marie, ça se fait, euh, évidemment, dans... Dans, dans la pratique médicale ici, là ou ailleurs, aussi d'ailleurs dans beaucoup de pays du Tiers-Monde. Du so-called Tiers-Monde. Donc, quand Guillaume a eu beaucoup d'élèves qui, qui ont à la fois divergés, chacun leur truc, et qui ont retenu quelque chose de, de fort, parce que, je le répète, Canguilhem était un génie philosophique. Hmm. Cette école de pensée de Canguilhem, est-ce qu'elle s'est opposée à d'autres écoles de pensée, dans la manière de faire de l'histoire des sciences, par exemple Oui. Bon. L'opposition, on la connaît, elle est partout. Elle est partout. Oui et non. Oui et non. Lorsqu'il s'est agi d'organiser, c'était en 68, l'opposition, enfin il y avait concurrence, plus qu'opposition, concurrence, c'est le mot. Mais lorsqu'il s'est agi d'organiser, je pense que c'était en 68 ou 69, je ne sais plus, le grand congrès international d'histoire des sciences de l'Union internationale à Paris, les deux responsables, c'était Canguilhem et Taton. Dieu sait qu'il y avait de la concurrence. On peut schématiser les choses en disant que quand Guillaume, du fait de sa situation institutionnelle, était plus franco-français, et Taton avait une audience internationale. Une audience internationale sur le plan de, de, de, de ses relations. Pas nécessairement le genre de... De, de rayonnement intellectuel, mais une autre, un autre type d'audience internationale. Donc ils se sont arrangés, et cette conférence a eu lieu. Je voudrais simplement en profiter pour dire que la deuxième fois qu'il y a eu une conférence internationale de ce type, c'était pour la philosophie des sciences, c'était pour Nancy en 2011, et le principal organisateur c'était votre serviteur. C'était important de le marquer, de le faire. Donc je dirais, oui, concurrence, il y en a toujours. La, la, la sociologie des sciences et l'orientation relativiste, euh, avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. Mais absolument pas. Je suis bien que les épistémologies fondationalistes, à la manière d'Hervé Barrault, fondement des sciences, c'est un petit peu daté et que la science rectifie sans cesse effrontement, mais ce n'est pas une raison pour euh, abandonner totalement le concept de vérité. Je remarquerai simplement que l'un des plus grands pragmatistes pour qui la, la vérité c'est le contenu d'action, euh, William James, a déclaré quelque part que... Il n'était pas question d'abandonner le concept de vérité, que c'était précisément la vocation de notre entendement que de la rechercher. La vérité existe et c'est la vocation de notre entendement de la rechercher. Donc, les sociologies relativistes euh, en matière scientifique, non. Mais c'est toujours un combat. Hein. Ah oui, c'est toujours un combat. Parce que ça nourrit le scepticisme vis-à-vis -vis de la science. Et c'est un combat actuel. Et je, lorsque je le dis, je le sais. C'est un combat actuel parce que, euh, fréquemment, euh, dans certaines classes d'âge, dans les lycées, etc., l'opinion se répand que la science est incertaine et que la certitude, elle est ailleurs. Dans les religions, dans ceci, dans cela. Donc, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Non, la science, c Il y a des vérités scientifiques. Ce sont des vérités de fait. Jusqu'à présent, que... que je le sache... à ce que je sais ou crois savoir, la théorie de la relativité générale n'a pas été contredite. Voilà du fond de mes ignorances en physique, euh, la théorie de la relative générale n'a pas été contredite. Donc, euh, je pense qu'il y a des orientations de pensée qui sont euh, fortement divergentes. Et il est clair que, pour ma part, euh, je ne peux pas imaginer renoncer une seconde au concept de vérité scientifique. Donc la divergence avec donc, la sociologie des sciences de Taton, ce n'est pas seulement une divergence méthodologique L'objet, c'est épistémologique en fait. Ben ça oui. Ça mmh. La sociologie, c'est une chose. L'épistémologie, ça n'est une autre. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'une des différences entre le centre cohéré de Taton et la rue du four de Candilème, d'un point de vue méthodologique, se situe aussi dans l'utilisation des sources. On a vraiment l'impression que les, philosophes, les historiens, on parle plus des historiens des sciences du côté de Taton, avaient un rapport au texte et à l'édition de texte qui n'existait pas de manière aussi prégnante du côté de Canguilhem et de la rue du Four. Donc je ne suis pas tellement d'accord avec ça. D'abord, lorsque je parle de sociologie des sciences, c'est beaucoup plus récent. Oui. C'est le Centre Coiré, quelque... actuel ou récent. Ensuite, euh, euh, je, je ne peux pas être d'accord avec ça. Quand je vois le, la culture encyclopédique, de Canguillem, telle qu'elle se révèle dans ses notes de cours. Je ne peux pas être d'accord avec ça lorsque je vois les deux petits fascicules, euh, Histoire des sciences, éléments et instruments, qui sont essentiellement fondés sur des textes. Euh, C'est un peu si peu... C'est une inspiration qu'il faut conserver, évidemment. Alors, euh, du point de vue de l'édition critique, peut-être, oui, sans doute, euh, je, je n'ai pas dans, dans l'esprit la production de, du laboratoire Taton de l'époque, mais. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait à Taton à l'époque Il, il s'intéressait à la géométrie, des argues, non, des choses comme ça. Oui, oui il mange. Pardon Il a beaucoup travaillé sur monge aussi. Monge, oui. Quand je vois la somme de travail que Canguillem a consacrée à Claude Bernard, je me dis que ce n'est pas très différent. Et donc, vous pensez que ça tenait à quoi Que c'est une question de personne que c'était un style, qu'est-ce qui pouvait définir ces différences entre ceux qui allaient à la rue du Four, ceux qui allaient au centre Coiré, et les quelques résistants qui allaient aux deux, tels Claire Salomon-Bayé ben, Vous savez, l'université à l'époque, elle était assez diverse. Hein. Il y avait l'université, il y a une diversité d'offres. C'est ça qu'il faut qu'il faut réaliser. La Sorbonne, c'est la Sorbonne. L'école pratique des hautes études, c'est autre chose. Ça a d'autres visées, d'autres buts, ça a été euh, créé dans d'autres circonstances. Les HESS, c'est plus récent. Hum. Euh, donc il faut voir cette diversité d'offres. Alors les gens qui allaient, euh, qui allaient ici et là, oui, il y en avait qui, avaient, qui allaient ici et là. Je me souviens, c'était euh, au retour du colloque Lambert, la Mulhouse, qui avait été organisé par Alfred Castler. Et j'ai eu affaire à Castler lorsqu'il s'est agi de faire le rapport sur l'histoire des sciences en France pour l'Académie. Et j'ai été euh, chargé euh, de rédiger la partie du rapport sur les sciences de la vie. ce que j'ai fait. Euh, C'était donc euh, le colloque Lambert à Mulhouse. C'était euh, essentiellement euh, Kassler et Taton. Et moi, j'avais été invité parce que j'avais fait une thèse de troisième cycle sur Kant et Lambert. C'était un colloque fort intéressant. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Robert Fox. C'était en 1977. Vous voyez le chemin parcouru avec aussi, avec Robert Fox. Eh bien, je me souviens que nous étions tous dans le train, là, de retour, de Mulhouse et que j'étais allé euh, euh, parler avec Taton. Ce qui a surpris énormément de gens. Que j'ose aller parler avec Taton. <rire> bon. Bon, mais ça s'est bien, bien passé. Hein. Bon, il faut voir ce qu'il y avait une diversité d'offres, une diversité d'esprit institutionnel, de circonstances institutionnelles, que les gens qui allaient chez les uns, elles, pouvaient aussi aller chez les autres. Ouais. Bah, Michel Blais, il venait au... il venait au séminaire quand Guillaume. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a, au fond, peut-être aussi... Une, une inflexion vis-à-vis -vis des disciplines, quand Guilhem il était plus vers les sciences du vivant et taton vers les mathématiques Ah oui, ça c'est clair, c'est assez clair, mais euh, la rue du Four, il y avait quand même énormément de, de logiciens, euh, oui. euh, puis Suzanne Bachelard c'était une certaine tradition logico-phénoménologique dirais-je. Et cette tradition s'est maintenue. Donc le tableau est varié. Il y a une grande variété. d'approches, Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais il euh, n'y a pas tellement de... Il n'y a pas tellement de débat comme on dit actuellement, selon un terme que je n'aime pas tellement. Il n'y a pas tellement de, de... Si, il y a des lieux de rencontre. Il y a le Comité national français d'histoire, de philosophie des sciences, qui a été vraiment, extrêmement utile pour l'organisation pour de la conférence de Nancy. C'était le, le, le, le... comment dire... le go-between, enfin le, le, le contact avec les instances internationales. Et le comité national est représentatif de la diversité des disciplines qu'ils ont reliées à l'histoire, la philosophie, des sciences et des techniques. Et il est présidé de manière excellente par Karine Chemla. On n'a pas tellement parlé de Paris 7, du rôle de Lecourt, de la fondation de Paris 7, de la fondation du de DEA, etc., de, qui étaient Rached de Michel Paty. Eux aussi, ils ont joué un rôle très positif. L'université de Paris 7 euh, s'est développée dans ce sens-là très fortement. Donc il n'y a pas seulement. Alors l'université de Paris 7, on peut dire qu'à certains égards, alors, je rachète etc. Ce sont aussi des rejetons de Canguilhem. D'ailleurs, j'ai euh, eu l'idée qu'il fallait installer à Paris 7 un centre Georges Canguilhem, ce qui a été fait. Pourquoi Parce qu'à Paris 7, il y a des facultés de médecine. Alors que Paris 1 n'avait pas. Alors ça n'a pas plu à Paris 1, ça, je peux vous dire que... Hum. Mais il faut prendre son indépendance. Prendre son indépendance. Et je pense que Paris 7, c'est un succès du point de vue de tant de l'enseignement que de la recherche. Lorsque j'ai essayé de créer ce master qui était un master interuniversitaire à partir d'École Normale Supérieure, il y avait Paris 1, Paris 4, Paris 7, euh, c'était magnifique, et les, les NS étaient magnifiques, mais évidemment ça s'est divisé euh, inévitablement, <rire> inévitablement en raison des attitudes des uns et des autres. C'est fort dommageable. Je voudrais rendre hommage à Chéchignard, qui a quand même été très, euh, très euh, tenace dans l'histoire de ce master. Et puis il y a eu la fondation d'une école doctorale transdisciplinaire à l'école normale supérieure dont j'étais responsable. Il y a eu la fondation de l'UMS CAFES, euh, que l'on a réussi à sauver euh, grâce à Catherine Bréchignac, à laquelle je souhaite également rendre hommage, euh, qui a été euh, directrice générale du CNRS et qui fut jusqu'à récemment secrétaire perpétuelle de l'Académie. Donc euh, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont aidés on en trouve, dans la vie, on trouve des gens qui vous aident. Il n'y a pas que l'inverse. On a Il vraiment a... l'impression dans votre parcours qu'il a été émaillé de rencontres très heureuses qui vous ont permis de prendre des tournants décisifs dans Absolument. votre parcours. Et nous nous demandions, euh, vous avez... Une œuvre, Vous avez été très prolifique, vous avez une œuvre personnelle euh, très importante, mais vous avez aussi euh, des contributions euh, collectives qui sont très importantes. Et nous nous sommes demandé si le passage par le laboratoire et la vie de laboratoire vous avait aidé dans votre pratique philosophique collective. Si euh, vous n'aviez pas une appétence pour le travail collectif qui n'est pas toujours le cas de la part des philosophes, oui. Si ce passage dans les laboratoires ne vous avait pas aidé à la fois dans le cadre de publication, d'organisation d'événements et dans le cadre aussi, ce qui est quand même assez peu courant, vous, avez, vous êtes au départ de beaucoup d'associations scientifiques oui. européennes et vous, vous êtes investi dans des, des, des institutions as, un, internationales où vous avez eu des responsabilités oui. et euh, ce style que vous avez réussi à développer, on s'est demandé si le passage par les sciences n'avait pas été significatif. Si, ça c'est clair, le mode d'organisation scientifique est largement collectif, bien entendu. Enfin, euh, j'ai un goût inné du collectif. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est familial. Le, le goût pour les associations, je le tiens de mon père. Euh, le goût pour le collectif, je le tiens d'une enfance pyrénéenne avec cinq cousins, et escaladant les montagnes. <rire> Donc, mais tout ça est privé, je veux dire ça. Pour revenir à quelque chose, par exemple, de, de qui n'est pas privé, vous avez, par exemple, écrit avec Pierre Buzer. Vous avez écrit avec d'autres auteurs. Comment est-ce qu'on écrit un livre à plusieurs? Le temps est un grand sujet philosophique. C'est aussi un énorme sujet neuroscientifique. Euh, le, je m'étais occupé de, de l'espace conscient. Il eût été naturel de s'occuper du temps conscient. Euh, mais pas seulement conscient, bien évidemment. Alors... Euh, j'ai eu des relations très intenses, intellectuellement parlant avec Pierre Buzer, qui est un homme que je regrette beaucoup, alsacien d'origine, ça a compté, qui est un homme que je regrette beaucoup, d'une intelligence particulièrement vive. Et euh, je lui ai dit qu'il faudrait que nous travaillions ensemble. Alors ça a pris un certain temps, parce qu'il y avait ses propres responsabilités, ça a pris un certain temps, mais effectivement, nous avons publié ce livre où on voit assez bien quelle est la part de l'un et quelle est la part de l'autre. Au fond, c'est un livre à deux voix. Par la suite, j'en ai fait un autre, euh, sur la, la croyance, euh, qui est aussi un livre à deux voix, mais euh, j'aime bien ça. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y avait des livres à deux voix. Changeux Econ, changeux Éricœur, et etc. Ce n'est pas la première fois. Oui, mais je vous posais cette question pour essayer de rentrer un peu dans le laboratoire ou le chantier de, de, de préparation d'un livre à plusieurs voix. Ce n'est pas toujours évident, en fait. Non, ce n'est pas évident, mais ça a nécessité des échanges constants. Je veux dire que pendant un certain nombre d'années, Jusqu'à sa mort, jusqu'à son décès, j'allais rendre visite à Pierre Buzer, chez lui, boulevard Arago, une fois par semaine, le samedi en fin d'après-midi. C'était un rituel. Et là, on pouvait travailler énormément. C'est comme ça que ça s'est fait. Il avait son matériel, j'avais le mien, voilà. Mais il a mis dans ce projet une ténacité incroyable. Il, il y voyait très mal à la fin de sa, de sa vie. Et malgré tout, il arrivait à travailler, à diriger, à coordonner. Il a, euh, il a été l'un des fondateurs avec euh, le secrétaire perpétuel Jean Dercourt, qui était un homme des sciences de la Terre, euh, du comité Histoire des sciences et épistémologie de l'Académie des sciences avec d'autres comme Jean-Paul Poirier, Jean-Pierre Carhan, etc. Euh, C'était une action collective. Et ce comité a été fondé il y a 15 ans environ, et il perdure et j'en ai la charge. Et nous avons des actions, en cours également. Bon, donc euh, l'action collective, oui. Et avec des gens comme Pierre Buzer, c'était un duo, bien évidemment. Mais c'était un duo qui était enrichissant, certainement pour moi, beaucoup. Pour lui, je pense aussi, en raison de son appétence philosophique, culturelle, strasbourgeoise. J'insiste. Euh, oui, ces gens-là, c'était à peu près la même génération que Pierre Carly. Pierre Carly ou quelques autres. Je n'ai pas parlé de Marc Jeannereau, que je regarde beaucoup à Lyon, qui est décédé euh, trop tôt, qui était un élève de Michel Jouvet, qui avait un petit peu divergé vers les sciences cognitives et qui avait fondé, fondé à Lyon un institut de sciences cognitives qui existe toujours. Est-ce que pour nous, qui nous sommes complètement néophytes, vous pourriez essayer de, de distinguer les différentes démarches, j'imagine, entre les neurosciences auxquelles vous avez participé et les sciences cognitives Écoutez, je, je, je ne pense pas en être capable parce que l'intérêt que j'ai pu porter aux sciences cognitives, je n'ai pas pu le, le réaliser ici. Ça aurait été normal de le réaliser ici, mais j'ai été distrait par d'autres fonctions. Donc je n'ai pas pu rentrer véritablement dans la problématique des sciences cognitives qui se situe à un niveau, euh, de, de, de, de, un niveau de réalité euh, qui s'accroche évidemment sur les neurosciences, mais comment se fait l'accroche <coughs> Dans certains domaines, c'est plus facile que dans d'autres. Euh, dans les domaines sensoriels qui ont particulièrement euh, intéressé euh, Pierre Buzer et son élève Michel Imbert. La vision, l'audition et d'autres, euh, la somesthésie, je crois, voire l'attention. L'attention c'est un grand sujet pour Pierre Buzer. Mais disons dans un domaine sensoriel comme la vision, l'audition, on voit mieux comment les choses peuvent s'articuler. Dans d'autres domaines, comme l'attention, c'est beaucoup plus partagé, beaucoup plus distribué, etc. Et voilà, donc je peux garantir plus, si ce n'est que le champ des neurosciences cognitives, c'est véritablement imposé, oui, c'est imposé. Cela dit, la perception que les neuroscientifiques ont du cerveau maintenant est infiniment plus complexe, plus riche, plus, plus, plus diversifiée. Aussi du point de vue électrophysiologique, qui était le grand sujet de Pierre Buzer, euh, qu'elle ne l'était euh, il, euh, il y a 20 ans ou 30 ans. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur De Brux dans ce genre de circonstances, il est fréquent qu'on rende hommage à ses maîtres, merci aussi à ses parents, qui donnent une impulsion initiale. Je crois que les neurosciences actuelles euh, nous invitent à faire extrêmement attention à la manière dont nous élevons nos propres enfants dans les premiers mois et les premières années de la vie. Ça, c'est une acquisition assez récente. Et je dois dire que j'ai été sensibilisé à ces questions dans le laboratoire de Michel Jouvet qui s'est intéressé au sommeil paradoxal tout au long de la vie et même avant la naissance. Et donc on voit le rôle important que joue la qualité du sommeil au début de la vie. Ça tient à beaucoup de circonstances familiales, etc. etc. Mais s'il y a un message que j'ai à délivrer en, comment dire, en connexion avec ce que j'ai vécu chez Michel Jouvet, c'est l'importance de la première éducation. Et je pense que ça, quand Guillaume Professeur ne l'aurait pas négligé, ne l'aurait pas rejeté.